tu te souviens qu'il y a peu, nous avons reçu dans l'émission, notre envoyé spécial à San Francisco, Léo, dans le cadre du premier débat opposant Trump à Joe Biden. Tu sais qu'il se moque de nos accents désormais oui, Parce qu'ils sont tous, contrairement à nous, ils sont tous polyglottes, les followers, en plus d'être champions de musculation, champions de karaté... Euh, mention très bien au bac, haut euh, potentiel, etc. Ils, sont, ils parlent tous cinq langues, évidemment, beaucoup mieux que nous. C'est la raison pour laquelle ils ne feront rien, ils sont juste followers. Hein. Attends, bon, on n'a pas cette chance, on est obligé de créer des contenus pour, pour bosser. Et donc, dans le, le cadre de ce premier débat, d'ailleurs, euh, le deuxième a été un peu avorté, hein. il faudra voir comment on s'y prend pour en parler. Euh, Peut-être fera-t-on fera un saut temporel directement au troisième. Nous avions dit avec Léo, que désormais il le serait notre envoyé spécial récurrent depuis les états unis pour nous donner un petit peu une avant teneur de ce qui se passe là-bas, sachant que de toute façon tout est importé, toutes les tendances sociétales arrivent avec six mois d'écart, ou parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Donc euh, autant, euh, autant les avoir euh, comme ça en, en, en, en prima. Vas-y Léo, explique-nous ce à quoi nous allons jouer ce matin. Bonjour à tous, ici Radio Monte Carlo, euh, non, c'est San Francisco. Alors, ce à quoi on va jouer aujourd'hui, euh, merci pour l'invitation. Hein. Je, je dis bonjour à tout le monde. C'est un bonjour, petit Léo. jeu très simple. Alors, ici, ce n'est pas du tout considéré comme un jeu, c'est quelque chose. Léo, Léo vous dit bonjour à l'auberge espagnole, personne ne répond. Bonjour. Allez, bonjour Léo. Voilà, merci. Bon, je vous ferai les petit présentations petit... plus tard. Hein. Le, alors le jeu auquel on va s'atteler, c'est un quiz sur le harcèlement. Alors comme ça, c'est assez lugubre, mais il faut bien euh, comprendre qu'ici en Californie et dans beaucoup d'autres États aux États-Unis, il est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 5 employés de, de faire une formation euh, à leurs employés. Il faut faire cette formation d'au moins une heure euh, tous, tous les ans, ou tous les deux ans, me semble-t-il. Et donc on, on va essayer de, de la réussir euh, tous ensemble contre le harcèlement. Est-ce que vous êtes prêts, les amis Prêt ouais. Est-ce que vous êtes chaud oui. Je vous entends pas Chut. Oui Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un petit tour de table, Stéphane, parce qu'il y a des nouvelles voix derrière la caméra Ah, tu vois les réflexes du directeur de la publication. Tu sens les années à animer des podcasts avec des invités chroniqueuses qui ne venaient pas et qui, <rire> qui annulaient à la dernière minute. Et des monteurs pourris qui nous plantaient le, le film à la moitié. Bon, alors Christophe, tout le monde le connaît Oui. On ne le présente plus, aux yeux officiels de Nicolas Carabati, qui est également désormais main officielle du Dr Gang, de l'inspecteur Gadget. Alain, euh, tu veux que je te présente ou tu te présentes Vas-y, vas-y, je t'en prie. Alain est un ex-petit chaton, euh, ex-client VIP, italien d'adoption ou d'origine D'adoption. D'adoption, qui se trouvait être en Sicile à l'époque où il était client, mais qui désormais est, a été rapatrié par Mondial Assistance à la capitale. Et alors, tout au fond, masqué, nous avons euh, Natacha, également petit euh, chaton VIP, de passage à Rome, pour laquelle elle a euh, une curiosité récente. Euh, donc, euh, c'est son deuxième séjour en 2020. C'est ça. Est-ce est que tu es prête à jouer au jeu du harcèlement sexuel Et est-ce que tu, tu, tu penses avoir tes chances de gagner euh, parmi trois hommes hautement affûtés sur le sujet <rire> Allez. <rire> Très bien, parfait, parfait. J'oublie un truc, c'est quoi une petite page de pub. Voilà. Ah, ouais. mais qu'est-ce qu'on ferait sans Léo Qu'est-ce qu'on ferait sans Léo euh, Christophe, euh, Halloween, est-ce que tu as décidé les séminaires qui seront en promotion pour nos followers Ah, ça y est, oui. La ça liste est, est faite, donc euh, on retrouvera bien sûr euh, en description de la vidéo. Il y en a combien alors Alors, euh, 31. Ah bah c'est ah, drôle. C'est 31 octobre, octobre, 31 séminaires. Bon. Voilà. Donc et, euh, ils à... auront combien de remises Moins 15%. Plus Nono, hein, c'est ah cumulable bah oui. avec Nono, ah bien oui, sûr. Plus vous en mettez, plus Nono augmente votre remise dans le panier et on rajoute plus 15. Et, et n'oubliez pas, oh. c'est du ju 31 jusqu'au 3 novembre. Hein. Voilà, 31 octobre, 3 novembre, avec le coupon. Avec le coupon, Allo, quoi Point d'exclamation. Qui sera écrit sur la vidéo, bien sûr. Donc j'ai un client, Thomas, qui est torréfacteur de café, qui m'en a offert lors de son passage à Rome euh, le mois dernier. Euh, il a été moulu, alors j'ai une témoin, Natacha, tu es témoin que je l'ai moulu de mes mains ce matin. Tout à fait. D'accord. Donc, euh, il a été moulu, euh, torréfié par un chaton, moulu par le grand chaton en chef. Okay. Et Natacha, alias Aurora, un café, est en train de nous le servir et va nous l'apporter sur un petit plateau. Merci. Ah, j'ai bien un petit biscuit aussi. Allez! On est à la fraîche. On est prêt. <rire> Léo, éduque-nous au harcèlement sexuel. Il est temps que ça s'arrête, tout ça, entre nous. Oui, c'est temps que ça s'arrête parce que je vous sens bien, bien trop polisson encore. Euh, alors là, on va, on va tout de suite mettre les points sur les i. Et surtout, prendre des prénoms bien représentatifs de toutes les communautés du monde entier. Oh, tu sais, je, je n'ai pas besoin d'aller chercher bien loin parce que le, le scénario nous les fournit. C'est vraiment du caviar. C'est une chanson de... C'est tu... du... C'est du... C'est du... C'est du... C'est du... C'est du... du Grand Mendes. Et voilà Ça va être du Grand Mendes. C'est du Grand Grand Mendes. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Très simple, hein, attention. Euh, Sanjay euh, demande à Aliya. Sanjay demande à Aliyah... Il euh, n'y a pas de Pravina dans, des... dans l'histoire. <rire> non, il n'y a, a pas encore Pravina. Euh, elle, elle demande, euh, il ou elle, Sanjay... Euh, demande une, une date à Alia. Mais Alia refuse euh, la date. Euh, elle a jamais, euh, pardon, il n'a jamais demandé euh, une seconde fois. Est-ce que cela peut être considéré comme du harcèlement, oui ou non Alors, honneur aux femmes. Non. Non, alors Natacha dit non, avec un, finalement un regard assez décidé, sans, sans hésitation. Alain Pareil, euh, je suis attaché là-dessus. Bon, pour moi, non. Moi non plus. Il y a, il y a un piège ou c'était... Fêtez... Ah bah, bah merci. Vous, vous, vous n'êtes pas des, har des harceleurs pour l'instant, euh, c'était la bonne réponse. Vous avez le droit de demander une fois euh, à sortir avec quelqu'un. Et si cette personne refuse, euh, ne, ne demandez pas une seconde fois parce que vous pourriez être, être poursuivi, attention. Est-ce est que j'ai le droit, le droit euh, en tant que relativement connaisseur des relations hommes-femmes, de donner mon avis sur la question euh, tu peux. Euh, avec tu un tropisme culturel franco-français, bien sûr. Hein. Moi, pas, euh, oui, con... oui, oui. Je suis. Je me suis rendu aux États-Unis, mais contrairement à toi, je n'y ai jamais habité. Euh, Peut-on oui. demander plusieurs fois. Ça intéresse, ça intéresse personne, en fait, mon avis. Tout le monde s'en fout. <rire> si, D'accord. Euh, Alors, je vais le donner quand même. Euh, Peut-on demander plusieurs fois à sortir avec quelqu'un euh, J'ai tendance à dire que dans l'ensemble, la réponse de Léo, c'est-à-dire la réponse également du questionnaire, est la plus safe. Euh, cependant, il existe des cas où, euh, tout simplement, le contexte, les éléments de contexte ne sont pas réunis et euh, la personne n'est simplement pas euh, disponible à entendre ou ne serait-ce qu'à concevoir ou à évoquer une relation à un moment donné plus vous êtes bourrin et hétérobinaire de base et lourd la première fois, plus c'est interdit la seconde. Plus vous êtes léger, drôle, caustique et irrévérencieux et euh, provoquant la première, plus une seconde peut être évoquée dans la mesure où parfois la, la coupe mentale, ce que j'appelle la coupe mentale, c'est-à-dire combien de problèmes, combien de dilemmes, combien de, de conflits la personne peut gérer en même temps, eh bien il y a des situations de la vie où on est simplement, la coupe est pleine, voilà. Si on est un peu plus intelligent, un peu plus fin, et, et qu'on n'a pas été trop lourd la première fois, moi je te dis qu'on devrait pouvoir en, en reparler sereinement. Que dit la, la femme parmi nous Je suis d'accord. Elle est d'accord. Alors oui, bah c'est bien le problème de ces, que de ces questionnaires, c'est que ça ne fait pas vraiment appeler à la sensibilité, à l'intelligence sociale et, et tout ça. Mais donc... tant mieux, parce qu'elle n'est pas, pas assez partagée, donc à la limite il faut que la réponse soit la plus euh, excluante possible, entre guillemets. Ah bah, c'est souvent le cas. Alors là, on a une nouvelle affaire, euh, c'est Gianluigi, Giuli. Gian Gian Giuli. je me lance si c'est pas un prénom italien euh, masculin, Gian Gi... Gian Giugi. Gian Giugi. Mais c'est Jean-Louis, euh, abruti, Gianluigi, Jean Jean-Louis, Gian... Jean-Louis, -Gi. alors il travaille euh, avec Amanda, euh, et euh, il demande à Amanda euh, alors si c'est un italien ça va être un pervers hein, déjà je, je le sens <rire> ah, je, je vais pas te spoiler mais c'est un peu ça alors il demande à, <rire> oh, le à une... il demande à Amanda d'aller à une date et elle euh, de façon polie elle, elle refuse tu sais elle... qu'en France, France, va... France on ignore ce qu'est une date donc il faut que tu nous le dises c'est un rendez-vous amoureux dans, dans un endroit où on se retrouve tous les deux pour échanger des, des informations intimes et se connaître l'un et l'autre on dirait que Léo anime des informations pour les adolescents. Tu pourrais animer Love in Fun en 2020. C'est la Skyroulette. Alors, euh, et donc, elle, elle lui met un râteau en gros, en lui expliquant qu'elle est déjà dans une relation. Mais le petit Jean-Louis euh, italien, il a plus d'un tour dans son sac, et depuis, il demande à Amanda, plusieurs fois, tout, tout, tous les 3-4 jours, il, il, leur, il leur demande, il commence... À lui envoyer des emails flirtueuses, donc euh, avec un petit peu de, de flirt. Et il a aussi commencé à lui envoyer des textos sexuellement suggestifs. Est-ce que cela est considéré comme du harcèlement Natacha oui, Ou non Oui. Alain Pour une réponse simple, on va dire oui. Christophe Ouais. — Bah oui. C'est pas la peine de développer, oui, le mec est relou, quoi. Bravo, euh, vous êtes toujours pas des harceleurs. C'était la bonne réponse. Euh, Jean-Louis euh, est un harceleur. Alors, on Mais c'est facile, de dès que, que j'ai entendu Jean-Louis G, oui. j'ai compris. <rire> hein. Alors là, c'est Tom, euh, Tom qui, qui suggère à, à Alissa d'aller boire un verre pour, pour fêter le, le projet qui vient de se compléter, enfin, qui vient de se, se terminer, et Alissa lui. Euh, il il répond. lui dit qu'elle n'est pas... Il dit, ben, je, je suis pas très bien apprêté ce soir, mais Tom lui répond euh, Non, ça, ça n'est pas un problème, tu... Tu es très belle. Tu, tu es ravissante. Est-ce que c'est du, euh, du, du du harcèlement ou pas non. non. Natacha dit non. non. Alain dit non. non. Mais Alain dit non avec l'accent italien. Non. Euh, <rire> Christophe dit non, mais on n'entend pas l'accent parce qu'il a son masque. Tout le monde dit non, Léo. Eh bien, vous avez toutes raison, euh, ça n'est pas du, du harcèlement, euh, là c'est bon, on peut continuer. Vas-y, monte le niveau de difficulté, là c'est trop simple. Alors, on accueille Imani, hein. là un, on a un changement de couleur de peau, vous, vous le verrez à l'écran. Changement de morphotype, oui. On a, ouais. on, on a un, petit, un petit scénario. Alors, Amid. Toujours dans le culture du monde, hein. Hamid ouais. est le nouveau membre de l'équipe. Euh, d'Imani. dans son premier euh, meeting, euh, leur manager fait une blague à propos de la nationalité de Hamid euh, quand il quand il le présente. Qu'est-ce qu'il dit, et... Salamounioule Qu'est-ce qu'il dit Ah, on connaît pas la blague. Il y a de nombreuses occasions euh, sur les, les mois. C'est pas nous qui nous ferions ça. ça. Imani. Euh, entend euh, son manager euh, euh, continuer de faire des blagues sur euh, la, la nationalité de, de Hamid. Imani euh, vous demande si c'est du harcèlement. Alors là, on a trois choix. Le premier choix, alors ça pourrait être du harcèlement, ça dépend comment euh, Hamid perçoit le, les blagues. S'il est vraiment offensé, ça pourrait être du harcèlement. Ça pourrait être aussi du harcèlement si quelqu'un d'autre euh, a été témoin des, des blagues ou des, des commentaires euh, qui étaient euh, adressés à Hamid. Oui, alors la, la réponse A en gros, c'est ça dépend, ça dépasse. quoi. Exercez-vous une activité professionnelle Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Euh, donc le deuxième choix, c'est non, ça n'est pas du harcèlement, euh, le, le manager est simplement en train de plaisanter dans dans un effort d'intégration. Et le troisième, c'est oui, c'est euh, défini dé, clairement du harcèlement et Imani euh, devrait euh, le, vite le reporter, euh, en faire part... Le rapporter. Au, au man, au management, voilà, le rapporter au management supérieur. Donc, un peut-être, un non ou un oui. Euh, oui, c'est du harcèlement. Alors, pour Natacha, c'est du harcèlement Peut-être. Ah, ça y est on commence, il commence à y avoir scission dans l'équipe. <rire> Donc le chaton, la, chatte, la petite chatte VIP actuelle dit oui, Lex dit non, euh, peut-être, Christophe dit... Moi je dis oui, si Docteur c'est doc, oui. Docteur Gang dit oui, et moi je dis oui également, en faisant exprès de ne pas trop voir la réponse, parce que je l'ai sur la feuille mais je l'oublie. Je pense que les remarques récurrentes sur l'origine ethnique à une personne en particulier dans un contexte de travail euh, me semblent déplacées. Quoique. Quoi. Ouais, je suis entre oui et peut-être. Je suis entre oui et peut-être. Ah, attends, Alain, Alain, Alain veut infléchir son avis. Ouais, je pense c'est vraiment. Ouais. Peut-être que ça, vraiment, ça doit vraiment dépendre du, du contexte et de, de savoir si les, les gens, les collègues euh, autour, ou euh, le patron, euh, savent à un moment s'arrêter en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça dépend aussi si la personne en question sait en rire ou pas elle-même. Oui, donc Alain nous dit euh, bon. euh, que la réaction en fait des victimes, entre guillemets, compte, c'est ça Que si, si... Ouais, je pense qu'il y, y a un peu Si de... coupent court, c'est moins grave. Ouais, mais c'est vraiment toujours un peu délicat. Après, je pense que ça dépend aussi du, de dans quel pays tu te trouves. Parce que si t'es si en Italie avec un mec, un, un, par exemple un Mexicain qui travaille avec des Italiens et les autres se, se moquent un peu de son accent, ou, moi je, je connais ça là où je bosse, euh, le mec a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie et aussi les gars autour, les collègues savent s'arrêter. -à, à un moment ça, ça a duré un mois, même après ils se sont arrêtés. Quoi. Bon allez, moi je dis il euh, y a un non, un peut-être, un oui et Christophe Oui. Ok, Léo eh bien, je crois que c'est Alain qui, qui, a, qui tient le bon bout, parce que c'est plutôt un peut-être, hein, la bonne réponse. Ça pourrait être du harcèlement, mais ça dépend comment Hamid a perçu la blague. S'il si est offensé, alors ça peut être du harcèlement, mais, euh, mais, mais pas nécessairement. Mais voilà. si Hamid égorge son patron à l'arme blanche, c est, c est, c est, du coup ça devient du harcèlement ou pas Ça, je ne sais pas. ça, ça je, ne, je, je ne prononce pas ça. Tout le monde est toujours chaud Toujours je vous entends pas oui, sont... <rire> Wouh Ok, alors là, vous vous inquiétez parce que vous n'avez pas encore entendu Youssef. Mais ça y est, Youssef est là. Ah. Euh, alors, Youssef porte un... C'est comme les Mohamed, il y en a un par famille. Hein. Euh, donc Youssef euh, porte un, un couvre-chef religieux et Sandra le tease, le, le taquine, en lui disant que euh, c'est vraiment très stupide comme, euh, comme look. Est-ce que c'est du harcèlement Oui ou non donc, euh, Youssef n'a pas voilé Sandra Non, non, là c'est Sandra qui vient le taquiner en lui disant qu'il qu a l'air très stupide avec euh, ce qu'il a sur la tête. Ah euh, bah. Euh, Natacha Euh. C'est assez hostile, euh, offensant comme voir, Donc. Euh... Oui. Si répété, Oui. Ah, c'est pas répété. C'est pas, pas répété. C'est très indélicat. Il n'y a pas la case indélicat, c'est oui ou c'est non. Donc, résumé de Natacha, oui si c'est répété, non si c'est pas répété, c'est ça Oui si c'est répété, et si ce n'est pas répété, de toute façon, c'est une remarque qui peut offenser l'autre, donc c'est pas... ça se fait pas. Bah Natacha, c'est oui ou c'est non alors Tu veux ou tu veux pas Oui. Bon, Natacha veut. Notez, tous. Alors. Alain c'est un one-shot, c'est ça c est, c est, Oui elle, ou non Elle a dit ça une fois, moi je dis une... une fois, oui ou non Non. Oui, non Non. Non, et moi je dis que ça... ça... dépend, ça dépasse. Moi je dis que ça dépend de la définition de harassment, parce que Léo a, a été fourbe, hein, comme à son habitude. Euh, il nous a fait un quiz sur le harcèlement, mais il n'a pas défini le mot harcèlement. Est-ce que, ah ouais. est que harassment, c'est la, tra... la traduction exacte de harcèlement Moi j'ai un doute en fait, je pense que ce n'est pas, pas la même chose. Je... je pense que j'ai l'impression que oui ouais. après j'ai j'ai ski... passé sur la définition euh, mais je mais littéralement c'est le même mot oui bah, on en parlait hier avec natacha et je me disais que selon moi on est coupa... on, on tombe dans le piège de l'homonymie ou du de la simila... de la similarité de son on les similarise et c'est pas sûr J'en suis pas certain. Bah, je... Écoute, je, je, je regarde sur wordreference.com en, en même temps et harassment, j'ai bien harcèlement dans le contexte... Oui, de... mais stéphanie-edouard.com te dit que wordreference.com a peut-être tort également. C'est pas parce qu'il y a écrit mais word et référence dedans. Primal, tracasserie. Je ne sens pas dans harassment la répétition. Tandis que dans harcèlement, il y a la répétition. Donc si on dit qu'il faut répétition, alors une fois, hein, dedans dehors, ça compte pas. Hein, donc euh, Une fois, euh, moi je dirais non. Mais, ben mais évidemment, je, je sais que la réponse est oui, je, évidemment que la réponse va être oui, ah. mais moi je, je perds un point volontairement pour l'honneur et pour le combat. Je, je dis non. Eh bah bien oui, bah tu, tu es un harceleur avec Alain parce que tu t'es moqué de Youssef, euh, Voilà, donc euh, tu ne pouvais pas dire que c'était stupide. Alors là, on va, on va passer aux questions de, de principe. Hein. On, on a fait des mises en situation, là c'est des, des questions un petit peu de, de principe. Euh, si vous sentez qu'un commentaire qui est fait à votre égard est offensant, mais que d'autres ne pensent pas que ce, cela soit offensant, cela peut être du harcèlement, oui ou non. Donc en gros, si vous êtes le seul à penser que c'est offensant et que les autres ne le pensent pas, est-ce du harcèlement, oui ou non Natacha Oui euh... <rire> Est-ce que, est -ce que la, la, le, le malaise, est-ce qu'il est infligé intentionnellement ou pas Est-ce qu'on a là une information par rapport à l'intentionnalité, nous dit, euh, dit Natacha L'intentionnalité, c'est une autre question, mais là, non, on sait pas. si vous sentez qu'un un commentaire, une remarque est offensante et que les autres ne le pensent pas... Surtout que si... Natacha est très facilement offensée, en plus, dans la vie. Ah, ben, ça ne m'étonne pas, mais... Voilà. Est-ce que ça peut être du, du harcèlement, même si tous les autres autour ne le pensent pas Vrai ou faux C'est toujours la même chose. Si c'est répété, c'est du harcèlement. Si la personne concernée se sent offensée, c'est du harcèlement. Donc là, la deuxième... Tu deviens un peu normande sur la fin, La Tranche, tranche, tranche. Euh... Léo te demande oui ou non. Oui. Oui, oui ou non. Alain. Allez non. Docteur Gang Non. Eh bien oui, tu as raison euh, Stéphane, le, le harcèlement c'est tyrannique et pas démocratique. C'est-à-dire que vous pouvez être le seul à le ressentir, euh, c'est votre sentiment personnel qui compte et pas la moyenne des autres. Et voilà l'exergue de la vidéo, la petite punchline qu'on met au début avant le générique. Aujourd'hui, c'est Léo qui régale, c'est Léo qui délivre. Hein, profitez. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.